Les animaux déjà sont partout. Euh, lorsque l'on s'intéresse un peu à leur présence, euh, on les rencontre. Dans notre histoire, mais aussi dans nos matières, dans notre quotidien, dans nos symboles, l'humanité finalement s'est construite sur l'extraction de l'animalité à tous les niveaux. Ils sont présents, on a finalement utilisé leurs excréments, leurs neurones, leurs plumes, leurs poils, tout. Ils sont présents dans notre littérature, dans nos dessins, je dirais, ils sont vraiment partout. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'à la fois ils sont très proches, ils sont euh, centraux, nous, nous les adorons et en même temps, nous les utilisons. Et donc il y a une, évidemment une tension entre cette immense affection qui nous lie à ces vivants et cette exploitation indescriptible et peut-être même innommable qui, euh, qui nous amène à les utiliser comme des objets. Voilà. Donc j'ai essayé de, de rendre compte de leur présence, de leur omniprésence et puis également de ce qui fait que nous avons besoin de nous situer par rapport à eux, de justifier leur place et la nôtre. Nous sommes les humains, un être supérieur que nous opposons à une catégorie de 9 millions d'espèces qu'on appelle les animaux, et nous avons construit une césure métaphysique ou théologique même peut-être entre, entre eux et nous, et ça nous permet évidemment toutes les utilisations possibles. Et en même temps, nous sommes des êtres vivants, nous sommes traversé par une forme d'amour du vivant, ce que certains appellent la biophilie. Et nous ne sommes pas indifférents aux animaux, euh, nous sommes touchés par leur existence lorsque nous les regardons. Et tout, tout l'enjeu est là, c'est-à-dire ne pas les ignorer, les regarder, ça peut changer beaucoup de choses. On peut entrer pour comprendre le rapport aux animaux et l'empathie sélective que nous avons pour les animaux, par justement l'idée qu'il y a peut-être trois grandes couches qui expliquent notre rapport aux animaux et notre capacité à raisonner à leur sort. La première, une dimension plus zoologique, c'est-à-dire que finalement, en fonction du, de la de la distance, du moment évolutionnaire, de la séparation évolutionnaire avec l'humain, l'empathie va être plus ou moins mobilisée. Il y a une très belle étude qui a été faite, justement, que j'explique dans mon livre, par des collègues du Muséum National d'Histoire Naturelle, qui consistait à présenter à des personnes des images d'animaux, et les participants devaient décider pour quelle espèce ils avait le plus d'émotions, et s'il fallait dans son vécu, de laquelle il sauverait. Par exemple, un ours, un oursin, un orignal, un ornithorin, un hippocampe, un hippopotame. Et donc, ce qu'ont montré ces chercheurs, c'est qu'on a finalement une empathie qui est très sélective et qui, qui s'applique davantage aux espèces qui finalement sont proches de nous, qui nous ressemblent à tel point d'ailleurs que lorsque nous faisons souffrir des animaux, lorsqu'on montre à des personnes des animaux qui sont maltraités et qu'on mesure leur, leur conductivité par la sudation, donc c'est une mesure physiologique qui permet d'évaluer le stress on constate que nous sommes beaucoup plus stressés de voir souffrir un primate qu'un euh, qu faisant ou qu'un crapaud par exemple, on voit bien qu'il y a je dirais, un câblage fondamental notre empathie elle se fixe sur des animaux qui sont plus proches. Après, il y a une deuxième couche qui va être la couche culturelle, c'est-à-dire euh, les animaux, finalement, au fil de l'histoire, ils ont été, euh, on les a adorés, on les a utilisés de la niche à l'assiette, voilà, donc on peut prendre l'exemple du chat, il a été l'incarnation d'une déesse, il a été brûlé vif au Moyen-Âge durant nos fêtes estivales, le, le chat, et euh, eh bien, aujourd'hui, c'est euh, un milliard d'euros de chiffre d'affaires en termes alimentaires, donc on a toutes sortes, finalement, d'utilisation de, des animaux, et puis nous sommes très, très euh, inégaux par rapport aux animaux. Les femmes, par exemple, ont un rapport apparemment beaucoup plus proche que les, que les hommes à ces, à ces animaux. Si vous êtes une femme, la probabilité que vous, le bâtiez, que vous bâtiez gravement un animal va être de 39 fois plus importante. Donc on a également des variables de personnalité qui vont jouer, et que j'essaie de décrire un peu dans, dans mon ouvrage. Donc le, le niveau voilà, zoologique, culturel et individuel vont, vont intervenir pour comprendre comment est-ce que l'empathie se mobilise vis-à-vis d'une espèce animale. On a bien sûr des, euh, des évolutions euh, sensibles aujourd'hui, hein, puisqu'effectivement il y a des évolutions dans le droit, des évolutions dans les mouvements sociaux qui, euh, qui évoquent cette, euh, cette question, et on peut évidemment euh, référer cela à la fois aux évolutions scientifiques qui nous permettent de comprendre mieux comment qui sont les animaux hein. finalement il ne se passe pas une semaine sans qu'une publication scientifique nous informe sur la les capacités cognitives des poissons ou bien euh, d'autres d'autres espèces effectivement jusqu'au cochon hein, qu'on sait aujourd'hui plus intelligent qu'on ne le croyait jusqu'alors et puis on a également euh, découvert que la manière dont les animaux sont utilisés aujourd'hui a atteint un niveau d'exploitation qui est de plus en plus difficile à supporter, avec effectivement des, la diffusion d'images qui augmente la prise de conscience. Euh, on a également après, je dirais euh, probablement aussi dans nos pays, en tout cas occidentaux, atteint un certain niveau de, de confort qui nous permet de nous intéresser. Euh, un peu à d'autres réalités, hein, puisqu'évidemment c'est aussi euh, des conditions euh, réflexives et d'observation qui permettent de regarder euh, davantage les animaux, et donc tout cela fait que le, leurs conditions pourraient changer, mais pour le moment en tout cas ne changent pas, hein. encore une fois on n'a jamais autant tué d'animaux qu'aujourd'hui, alors que pourtant on les connaît mieux que jamais. Et donc l'avenir, je ne sais pas ce qu'il sera. Je dirais, toute la question, c'est bien sûr, est-ce que nous voudrons ou non euh, les regarder, les comprendre, et puis peut-être nous situer dans, la même, dans le même espace qu'eux. Le protocole a consisté à recruter par voie de presse euh, 750 participants, qui donc ont répondu à une petite annonce, pour venir observer des poissons. Ils sont venus au laboratoire et on leur a expliqué qu'en euh, réalité, on testait un produit destiné à être utilisé en médecine pour... Euh, bénéficiait à des patients atteints de maladies neurodégénératives, et que ce produit on évalué sa toxicité. Les participants devaient appuyer sur 12 boutons, lesquels chacun d'entre eux enclenchait une, une seringue motorisée qui envoyait dans l'aquarium ce produit de plus en plus toxique. Ils étaient également informés de ce que euh, à 6 doses, la probabilité que le poisson meurt était de 50%, et à 12 doses, de 100%. Il y avait de plus un, un faux feedback cardiaque, un bip, et puis effectivement un oscillographe qui permettait de voir que le rythme cardiaque du poisson était de plus en plus erratique, l'électrocardiogramme partait en vrille, on avait vraiment une, je dirais une difficulté de plus en plus sensible de la part du poisson à, à, à, à évoluer dans, dans l'aquarium. Euh, les participants donc, ont administré progressivement ces doses et j'ai pu constater que la majorité donc, allait jusqu'au bout, 53% ont administré l'intégralité du protocole, euh, 20% ont refusé de le faire et le reste se sont situés euh, entre, les, entre les deux pôles. Alors je précise que le poisson était en réalité euh, un animal qui euh, était bourré d'électronique, alors c'est vrai qu'il y avait dedans des moteurs, des capteurs, une batterie, euh, et il était recouvert finalement d'une matière souple et dont certains humains d'ailleurs se revêtent pour se font implanter pour améliorer leur impression plastique du silicone, et donc cette, cette matière a fait de cet animal un animal très réaliste, donc un, un poisson robot. Seulement 15% des participants ont vu anguille sous roche, la plupart ont mordu à l'hameçon.